Bonjour et bienvenue à cette vidéo explicative pour les administrateurs TIC des écoles. Aujourd'hui, on va vous parler avec, sur l'intégration avec les systèmes d'information scolaire spécifiques pour Educamos. Il faut dire que Educamos, c'est un système d'information scolaire très utilisé en Espagne. Et la manière de, de faire l'intégration est spécifique pour, pour cet système d'information scolaire. Mais, euh, avec beaucoup de probabilités, c'est réel la même, de la même façon pour votre système d'information scolaire si vous, vous avez besoin qu'on fait l'intégration. Donc, et comme exemple, on va vous expliquer. Donc, comme on parle d'une fonction spécifique pour les administrateurs, on va à notre menu administratif, sur configuration, on va sur les RP, et le RP est spécifique, le système d'information scolaire, spécifique pour Educamos. Et on se trouve avec cet écran. Donc, euh, d'abord... Il faut eh, remplir cette, cette, information. Cette information doit être eh, fournie par Educamos ou par eh, le système d'information scolaire eh, propre. Donc, il faut mettre les codes, les identificateurs du, du client et tout, et, et ça, c'est ça. Donc, mais c'est nécessaire bien sûr. Donc vous pouvez laisser les, les liens actifs ou inactifs. De, de cette façon, si le lien est actif, il va procéder avec la synchronisation automatique de toutes les données qui sont en origine à la, à, à le système d'information scolaire. Donc, quand il y a quelques changements au niveau des dispositifs, des élèves, des superviseurs, des groupes, il va être automatiquement changé et ajourné sur la plateforme IMT Lazarus pour vous permettre de faire une sécurisation, monitorisation et contrôle d'une manière automatique sans faire aucun changement. Et, et en être et, et toujours sûr que la, les, les données sont et, mises à jour et, dans, dans tous les moments. Donc ici, à droite, on va avoir la, la possibilité de faire cette synchronisation automatique de, de l'étendre ou de la lumière, comme vous voulez, quand vous décidez, comme ça soit commode pour vous. Mais sinon, vous pouvez forcer la, la synchronisation des de relations des dispositifs groupes ou bien des superviseurs groupes ou bien des superviseurs dispositifs, vous pouvez Forcer cette synchronisation, cette mise à jour et avec ces petites boutons orange à droite. On va en va et on va faire des différentes choses. Ce sont faciles, mais il faut les suivre pour, pour faire de manière euh, avec succès. Donc, on va faire l'importation de les données pour, sur les dispositifs et on va mettre le nom de la, on va choisir ou le nom de la de, de notre école, de notre entité, et on va choisir la configuration. Donc, mais de manière préalable et avant de faire la configuration, comme vous savez déjà, sur les, sur les, les, les menus du dispositifs, il faut faire d'abord choisir la configuration. Et on vous souvient que la configuration, il y a certaines étapes que vous, devez, que vous devez suivre, mais les trois, euh, les trois pointes les plus importantes, ce sont d'assigner quel va être l'horaire et le calendrier scolaire pour cet dispositif, pour ce dispositif, et, et panagère, le filtrage par défaut des navigation et le filtrage par défaut de sur YouTube. Donc avec ces trois euh, points, ces trois étapes, la configuration peut, peut être euh, euh, faite sans problème. Par ailleurs, il y a des autres de données qui vont qui, qui vont être nécessaires, mais ces trois, ce sont les plus importantes. Donc, n'oubliez pas de, de, de faire ça d'abord. Une fois que ça s'est déjà configuré, vous venez ici, et donc on retourne à notre explication. Donc, vous choisissez ici la configuration, et vous choisissez aussi le type de dispositif, le type de technologie. Dans le cas où euh, on parle de, de, de, de, I, de iPad, vous pouvez ignorer le, la date de, de, de l'email. Parce qu'il y a des fois que les sites iPads, ils viennent déjà avec une email mail préinstallée ou préconfigurée. Donc, mais pour la, pour la, euh, l'utilisation à l'école, il y a euh, une autre email Donc, pour éviter ces confusions, vous pouvez ignorer la, la, les données d'e-mail de, de qui viennent configuré de manière préalable pour les e -pads. Donc, et, et comme toujours, n'oubliez pas de, de cliquer sur le petit bot, euh, bouton vert pour, euh, euh, pour garder les, les, les changements que, que vous venez de, de faire. Donc, pour faire l import, les importations des groupes, vous euh, déployez ici les, vous choisissez le nom de, de, de votre école et de manière automatique, il vient ici en bas, toutes les sections, tous les groupes dans lesquels vous aviez la possibilité de marquer, donc de choisir tous les groupes euh, d'une coupe ou choisir les groupes qui vous, vous, que vous, vous intéressent. Donc, vous avez toutes les possibilités. On vient ici en bas, finalement, et on va faire l'importation des superviseurs. Donc, les superviseurs du centre de, de, de l'école, dans lesquels vous choisirez, choisirez les, les, les rôles des professeurs, par exemple, la langue que vous, eh, que vous désirez, et l'entité, donc, votre école. Et vous eh, gardez aussi le changement. Et finalement, on va faire la, la même chose, mais pour les familles, pour les, les rôles des superviseurs des familles. Donc, on va choisir le rôle de famille, la langue et aussi l'entité dans laquelle les élèves, les enfants, et, et, je m'excuse, les enfants de ces familles appartiennent comme élèves à l'école, à cette école spécifique. Vous euh, gardez de nouveau les changements et ça, c'est tout. Donc, c'est facile. Et il y a certaines étapes, certaines procédures à suivre d'une manière ordonnée, mais c'est simple pour faire à la fin que l'IMTL est sans fonction, d'une manière douce et d'une manière avec succès pour votre école. Donc ça c'est tout pour l'instant, comme toujours, je vous prie de nous suivre dans nos réseaux sociaux et professionnels et on viendra à, avec des nouveaux fonctionnalités et très top. Merci, à la prochaine.